Bien, nous voici à notre troisième séance de SketchUp. Normalement, la séance précédente, vous avez tracé le volume du rez-de-chaussée et de l'étage. Vous avez quadrillé vos murs avec un trait de construction tous les mètres et repéré avec de la couleur l'emplacement des portes et des fenêtres. La séance d'aujourd'hui, vous allez placer les portes et les fenêtres dans les espaces repérés la séance précédente. Alors, la méthode est très simple. D'abord vous allez cliquer sur l'endroit, on va zoomer un petit peu, sur l'endroit où vous voulez mettre votre porte, donc j'ai sélectionné ce rectangle, avec le, la touche supre, vous venez supprimer, donc ça fait un trou dans votre mur. Vous allez dans le fichier porte et fenêtre que vous avez téléchargé, vous sélectionnez la bonne porte ou la bonne fenêtre donc vous cliquez une seule fois dessus normalement votre objet doit être jaune vous allez dans copier ou CTRL-C si vous voulez le faire au clavier vous venez le coller ici alors une fois sur deux votre porte ne sera pas dans le bon sens il va falloir la faire pivoter vous la mettez dans le jardin n'importe où on prend l'outil « Faire pivoter ». Et là, on doit... le plus simple, c'est de venir placer votre rapporteur sur le sol. C'est très important que votre rapporteur soit bleu. Vous cliquez une première fois pour fixer votre rapporteur. Une seconde fois, n'importe où. Et là, votre porte va pivoter. Nous, on veut un angle de 90 degrés. Donc, bah, au clavier, 90 entrée. Et là, notre porte, elle a pivoté correctement. Ensuite, on va la déplacer avec l'outil déplacer. Là, l'astuce, c'est de venir la prendre dans un coin. Si vous la prenez au milieu, vous n'arriverez pas à la placer. Donc, venez prendre votre porte dans un coin et vous venez la mettre dans le coin. Allez, on repart. La fenêtre, je clique, je supprime. Je vais dans mon fichier de porte des fenêtres. Je prends la bonne, édition, copier, hop, moi je vais faire ça au clavier, un petit CTRL-C, je viens la coller, CTRL-V, je la mets dans le jardin, je fais pivoter, le rapporteur est bien bleu, c'est tout bon, je clique une fois, je clique deux fois, 90 degrés, entrée, je la prends par un coin et je mets le coin dans le coin. Voilà, normalement ça se fait assez bien. Vous devez, dans la séance, avoir mis toutes vos portes et toutes vos fenêtres au bon emplacement. Voilà, bon travail à tous.